Coucou Youtube! J'espère que tu vas bien. T'as vu le ballon derrière moi? C'est rien, t'inquiète. Je tombe avec un random qui ne me connaît pas. Le mec est juste trop cool. Et en plus, on va faire de la 2 contre 4. La légende dit que l'un de nous deux atteindra les 10 000 de dégâts. Like, commente. Abonne-toi, chacal. Pas que je lui ai mis à lui. Ah T'as pas eu en comblés, genre? Bah, si. Ah merde, non, on, a, on, on, on, a, on a encore que deux C'est pas grave, c'est pas grave. Oh ouais, tant mieux, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, on regarde. C'est le challenge, c'est le challenge. Ouais, Il veut prendre le je pense. Mec, ouais. c'est notre, dé notre défi, on doit faire ça avant de dormir. Hein. Ah, de ouf. Le top 1-2, putain. J'ai déjà fait, hein. Sinon, tu sais ce qu'on doit faire, frérot Non. On prend 20 balles et on va choper dans la cité juste à côté. Ah <rire> <rire> ouais. Moi, je fume plus, genre. Ah bah, justement. Si on gagne pas, tu recommences. <rire> T'es dans quel coin toi à Paris Euh. 77 genre. Ah, 7-7, j'aime ah. bien, c'est cool. Ah, ah, Mo, tu, tu connais ouais. Ah, bah ouais, bien sûr. J'ai déjà dit naze, Tu connais comment ça se fait toi Bah, je voyage pas mal. Tu ah, connais, ouais. hein. Bah ouais, de ouf, c'est ce qu'il J'aime trop faire. <rire> oh, j'ai sauté, j'ai sauté direct. Allez, allez. Je prends mon mariage. Hop. Il a 1 HP. Bien joué. Voilà. Ah, il... J'ai fait mon, euh, moi j'ai fait mon lycée euh, à Pierre de Coubertin. Je sais pas si tu connais. Ah ouais bah ouais c'est un mot ça. Ouais bah ouais. Ah, bah ouais. C'est te passe D que tu m'as fait? Ouah wow, mais il est sérieux là Une balle Je suis pas chez ah moi par contre gros. Ah ouais, j'sais pas là, c'est pas ma télé, c'est pas mon.. Tu vois je suis pas mon. Ah oh, t'as pas. Ah oh, t'es pas bien là. <rire> ouais je suis pas bien là. <rire> Donc euh. Je passe en par sans toi, gaffe, y'a un mec là-bas. Ouh bien ouais je fais gaffe. Toujours en vie ma gueule. J'essaie je je de finir avec lui. Plus, tu fais le taf. Ah, chaud, mieux, frérot. <rire> j'ai une team sur moi, elle me casse les couilles. Ah, ouais. Genre personne, j'ai pris les loups. Oui, je remercie Touche, touche, touche, touche, touche. Les gars, est-ce que vous avez vu combien de balles sont passées à travers? Hein Ah, ils étaient deux. C'était chaud. Hein. Oh, ils sont tous sur moi, gros. Bon. Fais gaffe, hein. Ah, bah, Merci, ma gueule. Pour Bon, c'est pas trop mal, mais c'est tendu. Ok, mec. ah oh, mais sérieux, je viens d'atterrir au lagage. Ouais, je suis mort. Ah, ouais, putain, enfin, c'est un enculé, lui. Y'en a un autre qui a taré, gros. C'est des français. Ah, ouais. Ouais, je pense qu'ils qu sont là pour nous, frérot. <rire> moyen. Mec, là, t'as une autoréa si jamais tu veux. Je vais ah sur le sur loadout. Vas-y j'arrive. Oh mec. Ah oh, y'a du mandat. Il y en a derrière aussi. Crac bleu d'art. À terre. Il y en a sur le toit de présent par contre. Crac Crac bleu. Et sans toi de présent, c'est fils de pute. Il j'arrive. J'ai des sales armes par contre. Y'en a qui là. J'suis mort mon frérot. J'suis deux fais gaffe. J'aurais aimé un peu de balles mais j'ai plus de balles là. Bien joué pas, hein. oh, ouais. Crac. Une balle, une balle Bien joué. Super travail d'équipe frérot. <rire> Vas-y va je vais prendre la down GG. Vais... Hop. Non fait frérot Fais gaffe, gaffe, il est dans la baraque. Hein. J'ai plus de vie gros. Il a hitbox là, fais gaffe. Oh y'en a deux, y'en a deux. À terre, y en a terre, y'en a un autre derrière nous. Il est... Euh, fais gaffe dans le, dans le bot. Je retourne dans vers le bot, les fils de pute, hein. ouais. je trouve trop dans la merde. Vas-y. Ok, la braderie... Ouah, y'a du monde là-dessus. Alors les gars, ça joue à touche ça, pipi Ça s'en comme des porcs T'as vu il a pris la tiro, viens on se casse ici. Viens, trace avec, avec moi frérot Vas-y vas-y attends j'arrive Je prends des plaques, j'arrive Je vais me positionner pour te couvrir Vas-y Oh y'a une mine là Putain Attends Elle parce la... que faut que je récupère la boîte de mine. Euh... Putain Je suis pas tant Elle a failli te baiser la mine ma gueule oh Ouais Elle a mis cher tu me dis quand t'es prêt à partir, je te mets une frappe. Vas-y, j'arrive, j'arrive. Ouais, allez, bam, bam, ça part. Allez, go. Y'a un mec là. Il est là, devant moi. Il est crack et un inox et un, un sur le toit. Bien joué, j'arrive. On leur coupe la rotation, ça te va, gros Vas-y, vas-y, ouais. Y'en a à droite, par contre. Il est crack à droite, il a une petite bite, t'inquiète. <rire> y'a un escalier là, faut faire gaffe. Ouais, ouais. On voit pas ça tire. En bas là. Un crack bleu. C'est un para Je para. suis pas para, frérot. Pareil. Et là il a... Crack bleu. Bien joué. L'autre est en bas. Devant moi, escalier, ah ouais. comme tu l'avais dit. Vas-y, on, on l'encule. Ah ouais, ouais. Vas-y. Bien joué. T'as vu, y'a du brigand ici. Tu sais quoi Eh, hey, on, on leur tombe dans le dos. Vas-y. On, on reprend la prison, j'ai le ballon. Ah ouais Ouais tiens viens, on leur fait une attaque ninja gros. Vas-y, ils sont sur les passerelles gros. Vas-y, t'inquiète, prends du lubrifiant comme je t'ai un... dit. <rire> un crack bleu. Vas-y, je suis là avec toi. Il y en a un crack bleu, Prends en orange bien joué. Ça a atterri encore. Hein. Bien joué. Ok, je finis lui. Il y a une frappe. Je 3 en bas. Je Ça... <rire> te cours, frérot. Je te cours. Oh, ouais. Ah bien joué, T il comprendra la vie là. T'as déjà vu des covers comme ça Ah <rire> GG ouais. Il bouffe des crânes je crois là. Hein. Ah mec, je fournis des pruneaux ce soir. <rire> T'as pas eu une il olive senti. toi d'ailleurs Ah oh, je déconne, je déconne. Eh <rire> viens, et viens, on le fume. Attends, un a un plus gros. Ok il reste pas beaucoup hein, il reste euh, 3 mecs, bien joué. Je finis. Y'en a un autre derrière, derrière le mur. J'ai le, le mur, T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Juzar quoi, en dessous. Oh, elle a mis la grosse à <rire> ce moment sérieux Est-ce que tu t'es pris T'es un malade lui. Vas-y, je mets un drone. Il reste que des équipes de l'un de toute façon là. Il en reste Ça campe ici. J'ai ah ouais. le drone. beau taf ça. avec trois équipes. Ah, ils sont deux à droite. Un hein, sur le toit, ouais. Il a mis son truc de gaz, là. Il a rien, fils de pute. Il est crack bleu euh, sur le toit. C'est pas le seul, poulet. C'est pas le seul. deux. Ça arrive à terre. Je suis remonté en fast, t'inquiète. Deux mecs qui courent. Hein. Tu les vois Ouais. Un knock, je l'ai arraché. Bien joué. de tués à droite dans la zone. Bah, bah le Bien joué, il en reste Pardon. deux. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais. J'ai pas pas mis deux têtes et un couteau, frérot. Aussi. <rire> hop. Oh la frérot, c'est illégal voilà. ce que je viens de faire. <rire> mis... C'est illégal, <rire> ma poule. <rire> oh, mais 10 000 on de dégâts. Eh, hein. <rire> hey, 2 ouais. contre 4, c'est pas trop simple avancé, pour coup. nous. Ah t'as vu On a balancé putain, bon la, la game de saut avant mais... Euh... Ah gratuit euh... eh, c'était le temps qu'on qu roule gros, Et une, ouais, fois qu a, une fois qu'on a tiré la moitié de la mèche, tu connais Allez hop. Là, bah, ça. ça y est c'est parti putain Oh, <rire> oh brigand ah, ah merci gros Ça, ça fait le taf, hein. j'ai vu avec ton snipe là, ça rentrait pas mal, c'est le cas d'ailleurs ZRG Ah ouais, jamais je joue, jamais avec... On se, re ah, se recapte recap une prochaine Vas-y, vas-y, on se recapte. Dès que t'es là, invite. Juste avant, une petite question. Tu regardes des gens sur Twitch, toi Pas trop, genre. Mais pourquoi, genre Genre, ça m'étonnait que tu me connaisses pas. Tu vois ça Ouais. Ouais, j'ai déjà entendu le nom. Pourquoi tu fais un live, là Ouais, ouais, ouais. Il y a 8000 personnes, ah ouais. t'as vu bah, C'est pas mal, ça. Bah ouais. <rire> bah, c'était un plaisir, en tout cas. Et euh, on se bah, recapte. Ouais. On se recapte ouais. euh, bientôt. Hein, si tu veux, si veux qu'on joue, tu m'envoies une invite. Vas-y, vas-y, bah, dès que t'es là, invite. Et puis on se refera des games, alors. Allez, bisous